Bonjour à tous, petit tour de magie alias pierre et c'est nice. parti pour un nouveau tour. Pour un nouveau tour de magie avec des cartes. Alors, ces tour ci s'appelle le Vietnam. Nous pouvons constater que c'est un jeu entier de 54 cartes. Bien mélangé, consensueusement mélangé. Donc là, je vais faire deux prédictions. Bien sûr, je ne suis accompagné d'aucun spectateur. Donc, je vais travailler moi-même. Euh, un, un, un. euh, une, et une petite deuxième. Et celle-là, hop là, c'est de là. Vous ne regardez pas ça, n'est pas drôle sinon. Donc là, je vais demander au spectateur de, de couper le jeu, de choisir des cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Je vais le comme ça. Et là, je vais demander au spectateur de choisir un nombre de cartes entre 10. Entre 10. Donc, on va prendre comme ça. Le spectateur, le magicien pardon, ne connaît pas le seul nombre pour l'instant. Ensuite, le magicien euh, on reprend des cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et, en fonction du nombre de cartes que va le spectateur dans sa main, il va regarder ce nombre. Donc là, en particulier, il a 4 cartes. Enfin, va... Donc il va regarder la 4ème carte. C'est bon, vous avez regardé Oh, très bien. Okay. Après, le magicien invite les spectateurs à mélanger le jeu consciencieusement pour prendre cette carte. Pardon. Oh, quel mal. À non. Donc là. Je vais tenter de retrouver votre carte. Euh, je ne connais pas votre carte. Euh, donc, je vais éviter de, de, de mes prédictions. Donc, Celle-là me donne la valeur de votre carte, un 4, et celle-là, le motif de votre carte, un, un trèfle. Je dirais un 4 de trèfle. Est-ce bien ça de plus 4, 4 plus 1 ça fait 5 pour moi ça fait 5 donc nous allons compter 5 avec ce paquet 1 2 3 4 5 et la sixième carte c'est le 4 de trèfle et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner je ferai peut-être euh, une vidéo explicative de ces tours plus tard si vous aimez si vous vous abonnez à ma chaîne bien sûr donc voilà euh... qu'est ce que je peux rajouter bah non euh, n'hésitez pas à vous abonner à aimer ou encore à commenter pour toute question appropriée donc voilà à bientôt